avez oh, une information pour me dire nous tout, yes. docteur Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Sanosa. Il n'a rien à voir avec cette histoire. Je suis rencontré avec Jovenel en mai 2019 ou 2020. Dans la réunion, ça, y trois y La trois personnes. Monsieur le président Jovenel, avec un troisième monde. Martine Moïse était là. Troisième monde, fait Martine Sotit. Dans la réunion. Oui. Un, deux, trois, quatre. Je suis. Naître Joseph Messène Jean-Louis, président provisoire de la transition de rupture, que Dieu veille sur la nation haïtienne. Pendant que le capitaine Bondé sur Haïti, bien, c'est même Oligate, comme on dit ça, vagabond sans salle, qui crase le pays. a ne te connais pas. Gros monté, tu jovenel. Bienvenue, bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis content, c'est ma veine. C'est le moment pour me présenter tout détail dans l'information, pas bien connecté, sur TV 83. Mes nouvelles là, n'a pas gentiment mis. Nous sommes obligés de après 19 mois, 18 mois, j'ai l'information, pour Claude Joseph, ancien premier ministre jovenel Moïse, PTKK Chakla, et puis, tout le détail, d'ailleurs, après l'un et c'est là tout la ville raconter tout ça que tu dit, tout ça que dit. Suite à ça, Joseph Nadefi mette de yoyo, cause yoyo souke, et yoyo l'emmène au président Matéli comme yon nan moun qui te choisi Ariel, et Pat Gengout, pas de route pas bois, faut que président Jovenel te plan Ariel comme premier ministre. Claude Joseph lit by toute vérité, yo qui j'en sa combien ministre qui te sien arrêté et Claude Joseph aller plus loin tout pour le faire connaître, c'est Michel Matéli avec la communauté internationale, yoyo même qui te campé, t'en face devant. Je venais pour te choisir à rien, et je dis à personne pas à dire suite à des bandes des pays à traverser. Ancien premier ministre actuellement dans la tête, yon organisation ou bien parti politique qui relève à des premiers ministres, parler en long et en large et raconter tout détail qui vient à oué qui j'enlève mon jeune à toute malversation qui vient dans le dossier. Ça connecter connectez bigo réseau à ce certificat ou des abonné à son avènement, connecté dans réel quand il s'agit des détails sur le monde jeune. À information l'information a passé en dans pays d'Haïti Est-ce que vous es tu présent mm -hmm. est tu es présent quand je venais là après la mort eh non, du tout, du tout pas, du tout. Au pas sur les lieux. Kounya, selon on, des ministres. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a un cap communiqué avec là. Yo, quoique, mm -hmm. pas de aucun communiqué à sonter faites ensemble avec vous Pas de aucune rencontre qui était faite, pas même résolution qui était prise ou mm -hmm. décider unilatéralement pour remettre à réel pouvoir. Qui ça qui te motivé ou, remettre liste, consulter, okay. moune selon déclaration yon fait? Quelle belle question! Okay. Allez. Mm. Merci! Bravo! <laughs> Bravo! Alors, encore une an fois, camarade ministre les affaires ministres à fait étrangère, une de bonne collaboration avec toutes les ministres. D'accord? Les premier ministre, moi une collaboration avec toutes les ministres. Ce n'est pas aujourd'hui, je a gagne de toute collaboration avec toutes les ministres. À ministre pour moi, un beau matin, un beau soir, écraser actif ça avec des camarades ministres, d'accord? Et moins pas avaler dans l'émission Guerrière et enria qui sont émission très écoutée, et on connaît son bon journaliste, même si on pas on connaît son bon journaliste, on connaît son bon journaliste, et on connaît également dans quelle dimension et, et question enquête pour président Jovenel Moïse est important pour vous, d'accord? Donc moi je voulais dire c'est pas là à Soehambral et comme si gaspiller toute sa main comme actif parce que presque toute grande ministre prochainement. Ma monde par exemple ma connectant coup Pradel qui c'est ministre communication et et et e, sous président Jovenel Moïse mais dans matin Monsieur Lacaille moi il a donc fait premier conseil des ministres pas de manière virtuelle ne parle pas de courir non d'accord ma connectant coup Mathias il ne a pas de courir ça veut dire que, gros paquet minis, minis de ministres qui ne pas de courir, même si on comprend qu'il y a une famille qui est sous pression, qui est de pour le ministre de l'ADN, pas de courir pour le l'homme de l'ADN, qui et sont pas de courir de sont hommes de courage. D'ailleurs, il faut le ministre de l'ADN de courage. son sont karatéka et ils sont vraiment appréciés. Donc, on ne peux pas quitter euh, vraiment, on suis capable de politique, euh, moment de tue incertitude, divisé, avec des ministres qui est extrêmement important. Contrairement avec l'autre camarade ministre qui t'est blessé laisser au premier ministre, les jeux de démissionner, moi, je ne peux pas faire campagne, je ne pas jamais faire ça. Mais il y a une raison que fait président, t'es choisi. C'est parce que le connaît s'il t'est choisi, en plus là dans je nous certain, mais s'il t'est choisi, je ne peux pas faire une velléité pour me pouvoir. Et effectivement, guerrier, tout le monde qui connaît ça, je ne peux pas jamais rencontrer avec un politicien. Ni dans l'opposition, ni l'autre côté, on fasse pour dire, ah, mon cher, faut t'arrêter là. Parce que le président Jovenel dit, mon cher, nous avons besoin de Premier ministre de consensus. Et je ne quoi tout que moi t'es l'homme du moment à cette époque. Parce que j'étais trop joveneliste. Tu vois, j'étais trop joveneliste. Je ne crois pas l'homme du moment pour me ouais Maintenant, ce c'est pas moi-même unilatéral qui passait pour voir à Carriel. C'est le président Jovenel Moïse qui passait pour voir à Carriel. Parce que Ariel était la dernière volonté du président Jovenel. Mais, mais Donc, bon ans, mi il n'y a pas de gain en même. si on n'a a quelques amis ministres. Soit Il n'y a pas de gain non Il n'y a pas de gain en Ça, ça, ça, ça, me mon conseil de Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je dis, il y a deux choses que je parle de nos amis ministres et il y a un problème. premier problème, non, est nostalgie du pouvoir. Mais deuxième problème, non, parce que Ariel a mal gouverné, parce que Ariel a gouverné contre tout ça, Jovenel Moïse est représenté. D'ailleurs, Ariel Henry, c'est antipode, c'est l'extrême de Jovenel Moïse, c'est l'homme des oligarques. Alors que Jovenel Moïse n'était pas l'homme des oligarques, Ariel Henry baille tout ça capable de bailler dans le pays. Il y a depuis au moment de l'île pour le retour pouvoir. Jovenel Moïse n'était pas comme ça. Et c'est ça qui fait assassiner le président Jovenel Moïse. Donc, si il y a des amis, camarades ministres qui estimaient que mon cher, parce que nous ne connaissons pas de connaître si Ariel était comme ça, pas oublié, non? Pas, pas que nous qui te connaît si Ariel te parlait avec Badio. Hein? Pas que nous qui te connaît que si Ariel, c'était et, et, et, le choix, la personne, c'est si était même par Michel Matéli. Pas que ah, nous y ça été... qui te connaît ça. Ah, ça veut, dire... seconde, seconde. Claude, ça veut dire que c'est Michel Matéli qui a imposé Jovenel Moïse et Ariel Henry? Eh bien, quand il y a, on pense que et Michel Matéli peut-être regrette parce que Ariel Henry lui trahit tout ça capable de chemin pour le capable lui-même. Donc Michel Matéli regrette, mais le choix d'Ariel Henry était le choix exclusif. Et pas occuper aucun monde qui de ça. C'est le Premier ministre qui te parle. Et dire que le samedi 3 euh, juillet, c'est ça que je me des que c'est la première fois On Premier ministre pour aller, le un Premier ministre qui, qui a vini. Et je qu'il que le président Jovenel Moïse dit Ariel. Il dit Ariel, et Ariel est capable d'expliquer, il a l'appelé le livre parce que moi, je m'ai dans le livre Il dit Ariel, moi t'ai choisi, monsieur, c'est l'exemple parfait de bonne collaboration. Je te choisi, monsieur, comme premier ministre. Monsieur, l'aime dit monsieur, pour bon, rencontrer tel monde, il dit non, moun. je ne peux pas rencontrer avec quel monde. Je le président Jovenel Moïse dit, je rencontrer. plusieurs. Je me dis, non, je ne peux pas rencontrer tel monde, aucun monde, parce que je ne peux pas entrer dans dynamique de après assassinat président Moïse pour payer pas sombrer dans le chaos, eh bien, mon qui pas de jambe le président Jovenel Moïse yo, yo dit que monsieur fait un coup d'État. Yo même, PHTK, Petit dessaline OPL, pour citer ça, seulement yo font seul avec Ariel. Joseph Lambert, yo font seul avec Ariel. Donc, derrière Ariel, vient une grosse coalition D'ailleurs, PHTK, qui c'est Nadé c'est ses ministres qui sont aussi présents, président de Eh bien, so e PHTK, c'est le premier parti qui dit dire que n'y a pas Claude Joseph. Il faut nous songer ça. Donc, puisqu'il dit, pouvoir, pas de pouvoir, Claude Joseph. Maintenant, ce n'est pas pression ça. Non, tu tout un écosystème, Gary Henry. Tu un écosystème qui gagne un parti international, là, dont la, don la République dominicaine, dont la France. Tu y gagné politiciens corrompus traditionnels. pas de problème. La République dominicaine était très active pour me battre. Te. Te tout oligarque corrompu n'est qu'à vivre l'État rentier. Yo. Ceux qui euh, vivent de la capture de l'État, ils tout fait en combinaison pour yo éjecter, pour pousser. Mais moi-même, avec toute dextérité politique que me gagne, hein, Moins dit, pays n'a pas supposé tomber dans l'autre crise après l'assassinat président Jovenel Moïse. Moi, a un sens d'abnégation, n'est-ce pas? Et moi, bon dit, dis, écoutez, moi-même, comme président Jovenel Moïse, j'étais toujours voulu, c'est si ça qu'il d'ailleurs, que nous continue à servir dans le ministère Affaires étrangères et que Bois-Mer continue à servir dans la finance. Donc, moi parti avec le vœu du président Jovenel Moïse. Mais c'est première fois, et je comprends pour qui ça pour enpil, est difficile pour un pile mon accepte. C'est première fois, on est on gagnant, e on pouvait main. lui e dit écoutez, il ne parle que le pays a sombré dans le chaos, il ne parle que le pays a. Je ne suis pas contre ça. Non, non, moi, là, au contraire, ça me ramène ou à l'eau. Vous voulez me quitter le fin d'élaborer Oui, oui, merci. Il mm -hmm. ne parle que le pays a tombé. E. Pas obligé. Il y a une raison qui fait, pour tout le monde puisse suivre l'histoire, il y a une bagaille qui fait président Jovenel Moïse. C'est moi-même qui n'étais pas le Premier ministre. C'est peut-être c'est pas nous avons ou bien on l'autre ministre. C'est parce que connaît connais si c'est moi qui t'ai Premier ministre, mais je pouvoir, parce que j'ai besoin d'un Premier ministre de consensus. Et de fait, je par suis pas le Premier ministre pour moi. Sur 29 jours, c'est moi qui ai une conférence de presse pour me dire opposition. An, moi j'étais un jour l'état bon pour joindre au premier ministre c'est premier jeune garçon qui le pouvoir qui pas gain on démarche intéressé pour le pouvoir pas oublier pas oublier et là ça président Jovenel Moïse le dire à tout collaborateur yo c'est première fois jeune nèg qui le pouvoir qui pas intéressé à clé c'est ça que fait même moi c'est premier ministre président Jovenel Moïse gagné l'embrale, le contact avec le premier ministre qui a Le président Jovenel Moïse passé plusieurs premiers ministres. C'est Se seul moi-même, les Kishita à premier ministre, c'est Se moi-même seulement font passation pacifique avec l'autre premier ministre. Parce que moi pas gagné un intérêt de, de, de mesurer dans la question de pouvoir. Tout le monde compte ça, qui côtoie. Moi pas bataille pour pouvoir n'importe qui. Genre. Et c'est ça, moi m'en dit.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 Président Jovenel Moïse, une raison qui fait le choisir, nous en pile ministre, c'est parce que le te connaît. Si c'est moins le bail pouvoir, moi pas le faire aucune manœuvre avec politicien, l'autre politicien, pour me qu'il le pouvoir. Des politiques, des politiques et, et de fait, tout le monde qui t'a suivi. le Le我們的... président, bon pouvoir pour, au moins là, à un jour, ouais, avec tout politicien dans le pays, qui me le pouvoir. Moi, je dis, monsieur, non. Parce que j'étais vraiment loyal. Ce n'est pas un mot non que j'utilise. Que, que C'est l'action de la loyauté même que j'ai manifesté à le président Jovenel Moïse. A, pou pour finir, guerrier. pour qui ça je dis, monde n'y a pas de pouvoir avec Ariel. C'est parce qu'Ariel a mal gouverné. Parce que il a dit que ce coup d'état m'a fait. Il a dit qu'il n'y a ministre, etc. Il a avancé, fait yeux doux avec Ariel. Les Ariel passent vie avec yo, Kounia, ils font l'autre bagaille. Maintenant, ben c'est parce que même ce qu'on m'a été l'anachronisme, n'a gardé le passé avec et l'oupe présent. Nous disons, c'était Tic-Claude qui était là. Bagaille, il mieux parce que Tic-Claude a un caractère. On n'est pas, on est qui dépend, on est Kavin une dicté dictée tout le monde connaît connaissable. J'étais un bon collaborateur de tous les ministres ne suis pas mon équipe qui la tête au sérieux, comme si je suis capable de en faire intéressant parce que mon chef, c'est ça que fait les Le m'a en fait le ministère de affaires étrangères comme ministre, où être tout employé de bravo pour moi. C'est parce que je ne pas déjà monté vite sur monde, en pas fait déjà mon qui est intéressant, je suis été collaborateur, à quel que soit mon idée. Mais parce que pour moi, pouvoir c'est service. Non, parce mais, mais, mais, mais, mais la, la, la il y intéressant, excusez-moi, intéressant, il a vous parlez de caractère, mais les blancs, par exemple, mon chef pouvoir qui te les réponses? Mais pour qui ça c'est blanc, on dit? Attendez, pour qui ça c'est blanc, on non, dit? Non, vous avez Vous par exemple, que <cute> une communauté internationale, vous parlez de la oui, République dominicaine, vous ou parlez de oui, la France. Parle don, éco, non, vous parle d'écosystème. écosystème. Vous parlez écosystème blanc pas v'une mandée, pour pouvoir, ou blanc pas t'a qu'à pour m'salle. qui ça dit, même? Blanc pas demandé de pour pouvoir. Non, non, moi, d'où con. écosystème qui t'a combattu, moi. Et là, okay. c'est pas question Est-ce est est ten... est que, est-ce que, est-ce que dans l'écosystème, là, Est-ce que blanc, dans l'écosystème, Est-ce que blanc, dans l'écosystème, non? Une acteur, non. Une acteur puissant dans l'écosystème, là. c'était Michel Martelly et PHTK. Il faut qu'on songe ça. Parce que, ouais, là, mon y'a est dénaturé, et il y a travesti l'histoire. Non, ta, ta, excusez en demi-seconde, Quel quelle a été la position de la communauté internationale l'un où il venait en face écoutez, il y, y a pas une communauté internationale. Il y a pas okay. une communauté internationale, qui est capable de dire qu'il y a une approche euh, homogène ou bien unique sur sur la question. Il y avait des acteurs de la communauté internationale qui ont un pile l'influence, qui utilisaient un pile lobby dans la République dominicaine. Parce que pour qui ça? La non, que je bah, ne sais pas, pas. d'accord. Chlo <coughs> Chloé de Wigène, pas de gros comme si ça face avec les États-Unis d'Amérique non là là non non, t'as l'œil face avec les États-Unis d'Amérique Non, non, non, non. non. Parlons attends attends attends là, non, où attends attends attends attends attends Non, Non, non, non. Non, là, ça veut dire quitter position états unis d'Amérique, notamment ambassade américaine, le où il veut nous faire ce côté que Oula comme premier ministre, et Ariel là comme premier ministre. Quelle a été la position de l'ambassade américaine? Bon, moi par contre, on qui, a quitté position ambassade américaine. De toute façon, on connaît le corps groupe, il était sorti ou note n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le corps groupe, il englobé les états unis l'ambassade américaine. Mm -hmm. Donc ça, on connaît... Un... Tout le monde connaît, n'est-ce pas Donc, on connaît que ce n'est pas le corps-groupe seulement. Et, et, et que nous ne pouvons pas regarder le corps-groupe en soi. Il faut regarder les oligarques puissants de ce pays. C'est eux qui viennent les entrées et sorties dans les ambassades. Non, mais d'accord. Oh. Si le corps-groupe est un peu, il n'y pas un non ou d'accord Non, mais ce <rire> n'est pas corps groupe peut non, dit, bon, est le corps-groupe qui vous plaît. Non, ça veut dire si, si corps non, groupe, là, non, non, que si le corps-groupe est décidé que c'est Claude Joseph qui qu est premier oui, ministre, oui.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 En pile, dont PHTK, t'es dit, c'est coup d'état de faire. En pile, ministre, PHTK, est dans le pouvoir, Jovenel Moïse, tout t'es marron. D'accord? Tout t'es marron. Et, l'important important. Et, ministre, ça minis y est, il y principaux ministres qui t'es bon côté, mais il y a bon côté. Il pas de participer dans aucun conseil. Premier conseil des ministres que j'ai réalisé, ministre PHTK, il pas de présent. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Parce qu'il faut comprendre l'enjeu moi-même, je moi te comprends en jeu. L'homme retourne, moi, pour contre moi, les ministres de PHTK. Et puis il faut, il y a pile là-dedans PHTK, tu es ministre de puis faut Piotr marron. Et il faut comprendre ça. Parce que bataille qui te gagne, président Jovenel Moïse vient assassiner. Michel Martelly, comme président, qui te choisit, fait silence. Michel Martelly fait silence. Et vous nous comprendre que. Regardez de cartographie de assassinat président Jovenel Moïse, vous regardez qui secteur qu'il a dans. Donc, ça veut dire que moi-même qui t'ai assuré intérima, premier côté, je pense que je un support, ouais. c'est à ce niveau pas de gain. D'accord? Mais en plus de ça, quand il y a monde dit que Ariel pas de gain arrêté, etc., non, c'est faux. Mais euh, Claude-Joseph, qui compte aussi à arrêter ça? Qui compte aussi? Le président ou bien la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 non, non non non. Est-ce qu'on euh, de répondre non, à toute oui, la population? Ta... Est-ce que tu vas arrêter? Non. Est-ce que tu vas arrêter qui te signe? Est-ce si, hein? est que tu vas arrêter de publier qui te désigné Ariel Henry? comme premier ministre oui ou non jusqu'à preuve du contraire la presse que j'aime bien arrêter ça n'amène. et comme vous confirmez je an que comme on que arrêter Donc, ça, a, ça on second, dit, ça second. Ça mais quittez-moi quittez-moi fini oui, qu qu oui qu quittez-moi qu qu qu qu OK fait mais comme on dit que est le publier le Claude Claude Joseph moi-même moi le bon tout le temps d'ailleurs j'aime ta voix honnêtement et comme comme on dit par exemple, vous deciez à à hein? mais question permanente. Qui cote aussi à RTE1? C'est président ou bien abrégation? Vous après pour une question là d'abord. Non, non mais pour déjà, pas que... pas pa, pa, au courant, dis... pas au courant. Il ba y a Il y a un Il y a un problème. L'arrêté une différence. Il y a une différence entre l'ampliation et l'arrêté. Un arrêté okay. a bel et bien été publié. Et où dis l'arrêté? écoutez-moi. Avec les signatures de tous les ministres. Qui côté aussi a arrêté ça. Est-ce que c'est non, non Non non non. C'est pas la question qu'il proposait comme journaliste. Non non non. non. C'est tu es un journaliste avisé. C'est pas la question bon, qu'il qu proposait. Boh, la, la question qu'on doit. Professeur. Professeur. Professeur. La, en demi minutes. En deux minutes. Qu en deux qu'on mette ces journalistes <rire> avec <rire> diplomatie à débat différents. Et. Non, non, le, non, le journaliste avec diplomatie Est-ce que la question qu'il propose Écoutez. Non, parce que, parce que là, c'est dit Wabdi, et jusqu'à après l'amour Jovenel Moïse, mon papa peux accepté accepter dit président Jovenel Moïse a fait usage de faux et utiliser notre signature et, et, et contre nous, non? PM, on se le bagarre à dit que, oui, ou dit que où dit que, Je ne suis pas au courant, malheureusement. Mais vous, vous venez de dire, PM, que vous avez signé l'arrêté. Où dit-il?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 n'a pas été, ou bien le pot-co installé. D'accord Donc c'est là que l'argument l'a une Ce n'est pas parce que l'arrêté n'a pas été signé. voyez Donc il faut que nous, même si dans une bataille contre tout le monde, politique est capable de faire propre. Et c'est ça qui a montrer, je qu'on peut faire la politique autrement. Sans... En, en tout cas, c'est malheureux que malheureux ne dit pas, parce qu'habituellement, habituellement, l'on arrête à psy, c'est un conseil des ministres ici. C'est ce qu'on s'en qu connaît, les siens en Conseil des ministres. Comme alors, époque ça a président. Excusez-moi. Comme époque le, ça a président. Sauf vous bon d'informations. Soulez-vous bon d'informations. Non, seulement besoin de côté qui compte aussi. Est-ce que c'est le primatio ou bien c'est le président C'est ça, ma bouche. Merci, c est, c est merci de répondre. répondre. Merci de répondre. Merci okay, de okay, mm -hmm. C'est ça, ma Où exactement vous avez signé? Oui, mais ok, vous finissez poser une question. Avec plaisir. Si c'est rélou parce que moi, ouais. Et probablement, gain, et pas eux même, non? Géné une tentative pour induire la population en erreur pour faire clarification. Merci d'appeler, merci d'appeler, merci d'appeler. Moi, je d'en dire, ouais, on hum. finit d'en donc on Maintenant, qui ça? On va discuter en Conseil des ministres. Et que tous les ministres, ils sont d'accord, pas vrai? Et puis, arrêter à voir le passer dans le de chaque ministre. D'accord? Ils vont passer le dans le de chaque ministre. Par exemple, je faut que président sien en dernier. D'accord? Euh, premier ministre, le l'autre ministre sien, euh, sien. dépendamment de la situé géographique, géographiquement, il c'est etc. Mais il n'y pas forcément, c'est tout de suite après le conseil des ministres, aussi. faut que le bureau parce que y a un secrétaire qui peut le d'accord? Et guerrier. Donc c'est comme ça que ça se fait. Donc euh, c'est pour me répondre avec question, pour me tirer doutes moi-même. Okay, président. Très bien, très bien. En, en tout cas. À utiliser signature. Mm -hmm pour te faire usage de faux, mm -hmm. pour te faire, moi-même, mon signe arrêté, d'accord? Okay. Et tous les ministres, ce n'est pas moi-même seul qui est signé Ok, pas, pas un problème, pas un problème. No, no, no tous les ministres no de, de Jovenel Moury, ils hmm, signé. président, président, et euh, quand même, tu es planifié pour qu'on installer pas bien Ariel Henry. Le, le président ou dit, président Oudi, Oudi président signe arrêté, hein? bon, espérons le même jeune original, là, quand même, signature. Hein? Et où, où dit que le président est signé et euh, est-ce que le président est par de date probable pour l'installation Ariel Henry dans la dernière non, conversation? Je vous ai dit qu'il je, je il faut pas travestir ce que. Je vous ai dit, euh, cher ami Guerrier, que tous les ministres... Non, non, je finis sur ça, me finis sur ça, oui. Non, maintenant, je parle de l'installation. Je parle de l'installation. Est-ce okay. que, est que le président est euh, mon cher Claude, mais qui date n'a pas installé Est-ce que le président est en train d'avoir... Non non, non, non, non, malheureusement. Non. Malheureusement, mal, malheureusement, nous n'avons pas eu cette euh, conversation. Et de cool. fait, Ariel Henry peut co D'accord Ariel Henry peut co-installer. Qui, qui date, M. Monsieur, Gaude, okay. monsieur okay. pour l'installer Vous Ou pas de information sur ça Mon cher, et ça, moi, ça, moi, qu'on c'est que, malheureusement... Et c'est ça, et m'a regardé au niveau de rapport FBI là. Euh, pas FBI, at en tout cas, dernière conférence, euh, qui est aux États-Unis sur euh, Moon monde qui est impliqué dans l'assassinat. Moi, je pense que sur la question, enquête la de euh, répond. Et depuis le fin répond, répondre, je pense que y un pile de lumière qui a fait sur assassinat du président Jovenel Moïse. Pour qui ça?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 Comme premier ministre. Qui, qui date, date arrêté à publier, Claude Joseph? Le 5, le 5. Le, le 5, 5, 5, le lundi 5. 5. Lundi 5. Ouais. Lundi lundi 5. Okay. Qui date, qui 5. date Ariel gagne pour te prêter ses mains? Pour te installer? Bon, ça, je ne pas vraiment pas. Vraiment pas mais bon, sauf que et, ça dit que et, ariel Henry lui-même était lui reporté, date de te pour lui euh, installer. Ou confirmer son texte? moi-même, je ne connais pas. Pas te non, vous confirmez que Ariel Henry a décidé de reporter la date là. Ou confirmez non, ça? Alors, moi, je dis, mais qui ça me tente? Parce que, à, à ce niveau, pas oublier que, alors, il y pas ce qui qui est important et guerrier, c'est que moi-même, moi, je moi suis disponible et je souhaite livrer tout parce que, et n'importe qui est venu Moïse, il faut attendre que j'ai jure l'instruction après le Et c'est important. Ce vous avez des pour dire disponible à la justice. Ouais moi-même, je voyager pendant deux fois. Je voyager pendant deux fois. Je que le juge a besoin, je écouter le voyage pour mettre mettre disponible à juge la juge. Moi, c'est une principale figure, qui capement de justice pour le président Jovenel Moïse. Donc, euh, c'est normal pour moi je mette à la disposition de la justice. Et juge instruction, pour moi, vient répondre à la question la justice. C'est un exercice qui est facile pour moi, pour me parler de questions justice pour Jovenel Ils et collaborer avec la justice. C'est un exercice qui est facile, c'est un exercice qui est difficile. Donc, évidemment, encore en notre forme des premiers c'est normal pour de collaborer. Monsieur Claude Joseph, qui réagit tout sous extradition dans pays États-Unis, quatre inquilpés dans assassinat d'ancien chef de l'État, quest est important pour un tribunal international, saisi dossier ça il oublié que c'est l'un des ministre ministres qui demande support en pile l'instance internationale pour venir aider nous Parce que nous avons pensé que justice pays, c'est vrai que le premier ministre qui là-dedans, mais il y a un peu faiblesse. C'est ça que nous écrit l'ONU pour me demander un tribunal spécial. Et évidemment, le premier ministre Kounia, pour aller à Ariel Henry, pas bloqué, demande ça que me auprès de l'ONU. Mais c'est moi tout lui, qui ai invité FBI euh, rapidement, tout de suite après l'assassinat